bonjour tout le monde alors euh, ce matin nous allons euh, travailler dans ICI Bango, comme d'habitude et ce que nous allons faire c'est ajouter, ajouter un article c'est ajouter un article comme j'ai dit hier et pour ajouter un article c'est très simple vous vous rappelez ICI bango.net. alors vous venez là vous tapez votre nom d'utilisateur Sachant bien que vous avez été inscrit et qu'un administrateur vous a validé au moins comme auteur ou contributeur. Donc, un utilisateur simple euh, n'a pas le droit de publier un article. Donc, quand vous inscrivez, un administrateur reçoit votre inscription et vous valide comme contributeur ou comme auteur. En ce moment, vous pouvez publier des articles. Voilà. Donc, vous tapez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, connectez. Vous vous rappelez dans la vidéo précédente, euh, ça vous renverra dans une page de login où vous êtes amené à retaper ça, tout simplement. Mais cette fois-ci, vous allez répondre à une question de test. 20 plus 16, ça fait 36. Vous tapez 36 si vous voulez que le système se souvienne de vous. Et je rappelle qu'à chaque fois, vous pouvez retourner vers la page, le profil public. Voilà. Après ça, vous cliquez sur « Connecter ». Lorsque vous cliquez sur « Connecter », vous attendez un petit moment. Ça revient à la page publique. Mais comme j'ai dit, le monsieur de connexion, l'onglet « connexion qui était tout à l'heure avec un formulaire, apparaît comme ça. Pour dire que vous êtes connecté. À chaque fois, vous pouvez vous déconnecter ici. Et ici apparaît un autre menu qui est bien évidemment euh, le menu d'administration du site et vous pouvez donc euh, partir dans le tableau de bord ou revenir au site public, comme vous le voulez. Voilà, notre but est de créer un article et aujourd'hui l'article que j'ai décidé euh, de créer c'est un article relatif à, à la fête de Macabo qui se prépare à Bangwa Voilà mon frère Patrick Pouemi m'a envoyé une euh, un texte et je dois je dois je dois l'inscrire je dois l'inscrire euh, dans la partie dans je dois faire un article qui parle de la fête de Macabo voilà et donc ici je vous rappelle que ça ouvre sur des pages euh, statiques et ici ça ouvre sur des articles en fait voilà donc, pour créer un article, qu'est-ce que je fais? Je dois puiser mon texte quelque part. C'est-à-dire que vous l'avez dans Word, vous l'avez dans un email, vous l'avez dans un chat Facebook. Vous copiez votre texte. Tout ce que vous avez à faire, c'est copier-coller. Nous allons voir comment. Je viens ici, je crée mon article. Je clique sur Créer mon article. Le site va m'ouvrir dans une page sécurisée, dans l'administration, le tableau de bord, ce qu'on appelle. Et j'ai mon texte, j'ai mon outil texte. Voilà, j'ai mon outil texte, je peux amplier ici pour avoir plus d'onglets. C'est un peu comme dans Word, gras, italique, mettre les puces, aligner droit, aligner centré, changer la couleur du texte mettre les titres ou bien faire un paragraphe normal, ajouter euh, euh, un média, une photo, le titre de notre article. Eh bien, tout ce qui vient après ne nous intéresse pas trop, sauf que ici, je dois choisir ce monsieur pour qu'il ait la même présentation, pour qu'il ait la même présentation que qu'ici qu'il apparaisse comme ça voilà ici je dois choisir ce monsieur et eh bien quoi d'autre ici rien d'autre à ajouter vraiment rien d'autre on reviendra tout à l'heure pour, pour mettre un extrait qui est une petite partie de l'article qui, qui s'affiche là et qui permet de cliquer dessus pour ouvrir le contenu l'autre partie qui nous intéresse est ici dans quelle catégorie décidons-nous publier cet article. À la une, ça apparaîtra ici, comme vous voyez, à la une, ça c'est à la une. Après, euh, culture, ça apparaîtra dans l'onglet, dans la rubrique culture, si jamais on clique ici. Euh, comme la fête de Macabo, c'est une actualité, euh, c'est un événement, pardon, de la chaufferie Bangwa, donc je pourrais cliquer sur à la une Actu chez Bangwa et c'est un événement culturel voilà c'est aussi un événement touristique euh, bien culturel et touristique société bon voilà je laisse comme ça euh, quoi d'autre quoi d'autre voilà donc, j'ai copié mon article tout à l'heure. Je dois le coller. Texte sans format. Ah, pardon. Il faut que je retrouve mon article. Voilà. Il était ici. Le voici. Je copie tout simplement cet article. Je le copie. Je reviens là, je le colle sans formatage. Voilà, voici mon article écrit. Bien. Faites de macabre. Bien, voilà. Fête de Macabo. Bien, ici, c'est l'histoire de la fête de Macabo. Euh, ça ne nous dit rien de la fête de Macabo 2018. Donc, euh, Mon article, je ne veux pas créer un article. Plutôt, Je vais, je vais l'enregistrer comme brouillon. C'est-à-dire, j'ai commencé à éditer un article et je me rends compte que non. Je ne peux pas le publier maintenant. Je l'enregistre comme brouillon. Voilà, il est enregistré. Je vais essayer plutôt, ici, d'éditer. Les droits ne me permettent pas d'éditer. Ben, c'est pas grave. Je vais publier comme un article et ensuite, on, on va gérer. De Macabo Bangwa, voilà donc j'ai mis mon titre, j'ai mis le texte de la fête de Macabo, j'ai choisi ma catégorie. Euh, les étiquettes, c'est les étiquettes qui permettent euh, euh, des, des tacs et tout sur des tags sur sur. Voilà, des taxes dans le site et ça permet euh, de faire facilement des recherches sur le site. Voilà. Donc, on peut en ajouter autant qu'on veut. Voilà, j'ai créé mon article déjà. Ce qui me manque actuellement, euh, à tout moment, je peux le prévisualiser. Je clique du droit comme ça, j'ouvre sur une nouvelle fenêtre. Et... Je peux voir comment mon article s'affichera dans le site, vous voyez bien, comment il s'affichera. Voilà, voici mon article. Mais ce qui manque à mon article actuellement, c'est la photo, une photo, une image. Eh bien, j'ai deux façons de le faire. Moi, je viens dans le dans, dans, dans Facebook, j'ai trouvé le groupe Bangwa Mon Village, qui est un groupe des de, de enfants Bangwa très actifs. Et j'ai cette photo qui matérialise le Macabo, Il me dit Fest que Festival culturel du Macabo à Bango 2017. Je peux prendre cette image. Je dois le garder. Donc, garder comme. Sauvegarder comme. Il me demandera de le mettre quelque part dans mon ordinateur. Voilà. Bon, il y a un problème. Je, je crois que. Je clique d'abord sur l'image. Voilà. L'image est là. Option. Télécharger. Voilà. Ça, c'est comment télécharger une, une image sur Facebook. Voilà. Il me va directement dans euh, mon, mes téléchargements. Ou alors, je viens dans Google. Vous voyez? J'ai tapé Festival du Macabo à Bangwa. Ça m'affiche ça. Si je veux juste des images, je vais là images, ça m'affiche tout ce que vous voyez comme image de la fête de Macabo, tout ce que des gens ont publié, Bien, euh, ça pourrait afficher certaines images qui, qui n'ont pas de relation avec la fête de Macabo, mais ce que je cherche c'est des images qui ont de, des relations avec la fête de Macabo, par exemple je peux prendre mon image Macabo, ben, là, c'est une image probablement protégée. J'essaie de l'ouvrir. Ben, on me dit que cette image peut être sujet à un copyright. Je cherche une autre. Comme ben, ben, il parle de la fête de Macabo. Voilà. Et que notre site n'est pas usage commercial. bien voilà donc euh, prenons ceci il vient de camnews.com donc je fais ceci et dans mon article je dois préciser la source Je dois préciser la source pour que lorsque j'utilise cette image, que l'auteur ne me poursuive pas. Ben voilà. Comme vous avait publié. Et voilà je ne sais pas si je peux garder l'image voilà bien je mets dans le téléchargement et je garde ça c'était une publication de 2015 voilà j'ai mes deux images alors je reviens dans mon site je les ai gardées. donc vous devez avoir l'image sauvegardée quelque part dans la machine et alors, je dois insérer une image dans mon article pour le rendre un peu plus attrayant. Hein? Et je dois aussi insérer une image de mise en, en avant qui, euh, qui me permettra de l'afficher ici. Par exemple, vous voyez ici, cette image qui apparaît ici, ou cette autre image, ce sont des images mises en avant. Voilà. Donc, je dois sélectionner ces deux images. Je commence par toi. Donc, lorsque je clique là, le système me demande de choisir des fichiers Ou je clique juste, je, je prends des fichiers quelque part dans ma machine et je les amène là-bas. Mes fichiers, tout à l'heure, je les ai mis dans Téléchargement. Voilà, je donne le temps à, à l'ordinateur de m'afficher Voilà, vous voyez cette image apparaît déjà. Je peux déjà porter l'image, déposer ici, parce que je vais l'utiliser tout à l'heure. Vous voyez, les images du site sont là, dans cette partie. Et voilà, l'autre image, l'autre image est là. Je l'amène aussi là. Là, automatiquement, le serveur, il est dans le serveur, en fait. Il est dans le serveur. Vous pouvez voir l'adresse de cette image. Je veux le mettre en avant. Voilà. Je clique comme ça. Il apparaît ici. C'est bon. On n'a plus rien à faire de ce côté-là. Et ici, je veux ajouter l'autre image. Je viens ajouter Média. Et là, vous voyez, voici notre image. Et là, je dois définir, puisqu'il est dans l'article, je dois définir la taille. Donc, pour qu'il n'occupe pas trop d'espace sur ma vue principale. Alignement, je lui demande de mettre à droite. À droite des textes. Et j'ai dit insérer dans l'article. Ah non, j'ai choisi la mauvaise image, on dirait. Voilà, je recommence. Là, je prends plutôt ça. Voilà. Très bien, maintenant. Voilà. À droite, et voilà bien vous voyez j'ai mon, mon article créé, le titre j'ai déjà le lien qui apparaît là j'ai mon texte que j'ai collé j'ai mon image que j'ai téléchargé tout à l'heure et que j'ai mis dans ma machine après je laisse envoyer dans le serveur tout ça par clic et non par code voilà et puis j'ai choisi ma catégorie j'ai choisi des étiquettes j'ai mis le nom de l'auteur. Voilà. Euh... Yeah, je dois faire ceci. Il faut quitter le lien. Voilà. Je ne sais pas de quel, de quel auteur est l'autre image. Mais je crois que c'est un poste de Richard. Nommé. Et le texte. Patrick Poemé en ce moment, si après nous nous, nous rendons compte que l'auteur du texte n'est pas directement Patrick Poemé, ce que, ce que nous ferons c'est de, de changer, voilà c'est de changer pour mettre le nom du, du vrai auteur du texte, voilà. Et là, je le mets, je mets celui-ci en gras. En gras. C'est juste la mise en forme, vous voyez. Là, je mets en italique. Et là, en italique. Voilà, bien. J'ai des droits, moi j'ai des droits de publier. Si vous n'avez pas des droits, vous aurez juste à enregistrer pour que ce soit... Vu par un auteur avant la publication. Donc, je peux publier puisque euh, j'ai lu l'article et je pense que le contenu euh, il est il est bien. Bon, euh, l'erreur humaine, voilà. Et nous avons le droit à faire des erreurs, mais après on peut corriger. Voilà. Je clique sur publier quand j'ai tout fini. Là, il me dit qu'il est en train de publier. Et une fois publié, comme je l'ai mis à la une, vous verrez, il est publié. Maintenant, je viens là, j'actualise, tout simplement. J'actualise, et vous verrez l'article apparaître ici. Voilà, Fête de Macabo Bangwa. Cette fête comme moi, voilà. Et du coup, actualité se aussi. Je peux cliquer là. Et la date de publication nous sommes le 13 septembre voilà euh, l'article qui est publié tout simplement comme je vous ai dit texte partout te poémie images comme news richard nommé voilà notre article est lisible et tout ce qui reste à faire c'est de le partager sur les réseaux sociaux voilà actualité, ainsi de suite, une vue. Je clique sur Facebook. Je suis connecté en ce moment même sur Facebook. Je décide de le partager pour qu'il soit visible dans les réseaux sociaux. Vous voyez Alors, je décide ici, soit je peux le partager sur mon mur. Voilà, je le partage directement sur mon mur. Je peux entrer un texte. Ou alors, je décide de le partager de nouveau. Dans une page que je gère. Et la page que j'ai choisie, c'est ici bango.net, où je suis administrateur. Je peux écrire un autre texte. Voilà. Pardon, c'est parti. Voilà. Mon poste, il est prêt à être publié sur Facebook, je l'ai publié sur Facebook dans le groupe ici bangwa.net, je peux le publier sur Twitter et sur beaucoup d'autres réseaux sociaux, je reviens tout simplement ici et je vais vérifier pour voir comment mon poste apparaît, je dois ouvrir ici bangwa.net, la page Facebook, voilà. Voici ma page la page ici bangwa.net pardon et voici mon poste voilà je viens juste de le publier et lorsque un internaute clique sur ce poste comme ça ça le redirige dans votre poste sur ici bangwa.net voilà vous faites donc euh, vous, vous publiez dans votre article et euh, vous appelez les internautes à le visiter, à lire l'article et quand ils cliquent dessus, ça les redirige vers le site du village, le site de votre village. Voilà. Et c'est parti. Bien, voilà, nous avons terminé l'article ou bien la vidéo sur euh, comment publier un article. Voilà. C'est prêt. Votre article est prêt à être vu par le monde entier 24 sur 24 vu que le site est disponible 24 sur 24. Voilà. Voilà. Merci et rendez-vous à la prochaine. www.icibangwa.net. Rendez-vous à la fête de Macabo euh, 2017.